Donc les ours, les en Donc les ours, les gens ils Donc on va voir Donc, Rlanazo zo Le village Yam donc je ne sais pas par où commencer. Donc, comme tu vois, le village est... On va descendre au village. Je sais pas si ça va capter tout le temps si ça coupe les amis veuillez me pardonner n'hésitez pas aussi à partager le live s'il vous plaît n'hésitez pas à partager alors ça dit quoi ici c'est plutôt calme en euh, ptangadoua de toute façon c'est une toute petite euh, un tout petit village, d'accord. C'est pas la folie. Pour l'instant, c'est très calme. Et ton goût, ma banga double ni toujours ou zababo. Allez, à toi, te voir là, la ranch, mort des et ma double tolli à eau. Nous sommes tous Ma banga double il y a à double toli. Autant y un moyen. Donc, il y a un bas à la routine. Il y routine. y a la Il y a la Il y a y a à Alors, ça, c'est quoi C'est École primaire ou c'est. C'est quoi Alors. Déjà, c'est cadenassé. Ça ouvre la semaine prochaine. Alors, espace, vie effective relationnelle. Ok, ça doit être pour les petits. L'école primaire, je pense. Donc, le petit village de Mtsangadoua. Alors, voyons voir ce qui a changé ici. Quelques maisons en construction. Tout le monde veut construire à Mayotte. Hein. Chacun, la plupart des gens qui construisent, c'est des gens qui sont partis à l'étranger. Ils souhaiteraient bien perfectionner, bâtir leur maison, afin de y regagner plus tard. Donc encore déchets, déchets, déchets. Euh, petit clim HS, d'accord. Donc, il y a deux routes. Bon, ça c'est si on dit sens unique, c'est-à-dire que c'est un cul de sac. Donc, on va pointer à droite. Ça <coughs> alaikum. quoi Donc on va prendre à droite je prends le temps hein, pour oh, je marche tranquillement là je suis en tenue de sport je vous garantis que je transpire parce qu'il fait chaud pour l'instant il fait très chaud <cười> ici ils ont quand même des belles voitures Quand enfin, même ils ont des belles voitures mais quelqu'un qui a une belle voiture comme ça il doit avoir une belle maison Sinon, si c'est l'inverse, euh, là, il a mal réfléchi. Je pense que cette personne-là, parce que qu'avant d'avoir euh, une belle voiture, il faut avoir une belle maison. C'est inévitable. Donc ici, épave de voiture, encore une fois. Les épaves qui, là, à quelques mètres, c'est à la plage. Donc, euh, tu vois, c'est ce que je disais, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Vous voyez, la plage est juste en dessous. La mer plutôt. Il euh, y a beaucoup de cailloux... On verra là, dans, dans un mois et quelques, le frais à pain. Bon, on va filmer un petit peu la mer. Je vais essayer de voir la mer là. Donc, la petite plage de Mtsangalwa, je pense qu'il y en a une autre là-bas. Mais vous voyez, quand vous allez y aller là-bas, vous pouvez vous baigner tranquillement. Il n'y a personne en plus. Il y a une grande là, et une petite à côté. Donc, tout ça ici, là, tout le monde se baignait ici à un moment donné. On est venu jusqu'ici pour baigner ou pour, pour pêcher euh, certaines personnes d'entre nous. Bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup... Euh, il hein? n'y a pas beaucoup de personnes d'entre nous qui est venu jusqu'ici donc là depuis la plage on va se déplacer hein? toujours à Mtsangadoua il y a le collège au dessus mais je pense qu'on va y aller après Et ma bangaya. Allez, oui, oui. Ah, c'est une petite... ici ça. Salmo, quoi? Mosquées. Je sais pas combien de mosquées il y en a, mais en tout cas, ça en est une. Celle-ci. Hey, salam alaikum, ça va Oui, ça, ça va. Ah, tu es tu tu tu de là, ah Ok, d'accord. Ouais, ouais, ok, ok. Merci. Donc, ici, je pense qu'il va y avoir une extension de mosquée parce que c'est que la mosquée. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de déchets. Il n'y a pas trop de déchets. Il y a moins de déchets. Il y a, il y a, il y a, mais par, par rapport euh, au aux trois villes que j'ai visitées, Mtsamoro, Mtsahara et Amjago il y en a moins ici il y en a moins, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être ici parce qu'il y a moins de, de villageois donc ici, pareil, centre de décharge sauvage d'accord, c'est dommage, tu vois, il y a les poules là, qui se nourrissent Bien sûr, euh, quand on jette des déchets comme ça, le gazon ne peut pas monter correctement. Oui. Bon. Ah, Là. On a une autre vue ici de la plage. Très intéressant. La mer. Putain. Regardez cette vue magnifique. Regardez-moi cette belle vue. Ça donne juste envie de se baigner quoi hein ça donne une envie de se baigner pas vous je suis sûr euh, certaines parmi vous ça vous donne envie de vous jeter à la mer carrément aïe aïe aïe n'hésitez pas à partager euh, le live les amis ouais c'est un petit peu c'est un petit peu vide, il n'y a pas beaucoup de monde là. C'est un petit peu vide, euh, je pense que c'est la chaleur qui fait ça, que euh, les déchets. Bon, Alors, vous connaissez la, la définition déjà. Alors, là tu m'as dit, faut que je demande. Hey, quand on quatre 4 on ne qu'à la que Zigzag, Zigzag, Ah ok, c'est pas grave. Yo, oui, Ndia, tu es où tu là tu es. à Tu tu Tu à tu tout Tu c'est facile. C'est facile, j'arrive à m'orienter parce que c'est mon village. Mais c'est un peu comme un Tu ah ah On un Nah on regardé la collège joujou. là là là là là oui oui T'as toujours c'est ça, ça? Alors, ça ok ok oh là <stéréenza> il <kr -tour'>. <donors> Matatizini Kapoka Kapoka Tizini Mashaka. Ça monte. Non, ceux qui me demandent que j'ai déjà visité Mzamboro, c'est mon village. Regardez les autres lives sur la page. Vous allez voir à Mzamboro. Donc là, on est à Mtsangadwa. On monte vers le collège. Le collège de Mtsangadwa. Collège de Mtsangadwa. J'ai fait euh, la moitié de mes études là. D'accord, cinquième. Quatrième, yo, vitesse Je vais vous montrer la vue ici en montant sur le bâtiment. Regardez. Regardez ce que je vous ai décroché. Regardez-moi cette vue magnifique. Regardez-moi. Il n'y a juste pas de définition là. Vous voyez Il n'y a pas de définition. On est carrément sur euh, du beau naturel. Hein, ça donne ça en bas. Je vous donne une vue spectaculaire. Donc vous avez vous avez ici euh, l'îlot de Mzamboro. Et là, côté direction Akua, ici, là où on est, à Mtsangadwa, La vue ici, au centre. Donc c'est super nous on Banara, c'est avantageux, hein? C'est vraiment avantageux. Nous on va à Banarasine maintenant toujours, où il va aller, profiter de la vue. Donc, ressourcé a toujours où je nous limam limam, placez, bah, capte capta, capta si un magie, bah, nous, quand, un magie, Allez. Y a, elle, a deux sports, mais, un go normal, Donc, là, on va choper la route principale. Les gars, ils m'ont dit, J'avoue c'est des les Donc, on va regarder la vue d'en haut. La vue d'en haut. m'tsangadoua ceux qui sont de Mtsangadwa, qui sont sur le live là. Partagez pour que les gens de Mtsangadwa voient un petit peu leur village. Bon. Ici, on va monter. Ça monte. Papa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Montre, trop tout à l'heure, il a plu un peu dans sa glisse. Hey. Alors, je dis ça. Namoré va. est-ce qu'on est au collège? Un collège de Tsakadois. Où est de Oui, Est-ce Ah, ok. Ok, ok. Merci. Ah. Hey, il y a de l'eau là. Il a... Odi C'est là où On s'emploie tout à fait à chier la maladie, hein. Alors, quand tu as ça, hein, un mec à Ça, c'est pas, c'est pas un mec, c'est pas un mec de Mtsangamouji, c'est un étranger, lui. Enfin, un mec de Mtsangadoua c'est un étranger. Donc ici, ça descend. Ça descend là, nous on va prendre ici pour chercher le, le collège. Ça monte, ah, ça monte beaucoup. Gats ah. paratin au monamage et bacouini harim chez Amara. Vois-moi un goût, voyini et au harry harry hari harry à Tamat oui. Oui, toi, il garé le garibé pas Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Dans un petit balai. Après, ah, je Bon, Allez, comme a cooké, houlou ça cooké, houlou a cooké, houlou a cooké, houlou Donc, cooké, houlou a cooké, les a cooké, houlou a cooké, houlou a cooké, a cooké, houlou a cooké, houlou a cooké, a les gens, ils mettent dedans. Eh, Mtsangaloua, bravo, hein. Parce que, là, je cherchais des poubelles qui traînent, mais j'ai regardé partout, je vois rien du tout. Même au fond, là-bas, j'arrive pas à percevoir. Mtsangaloua, super. Hein. Pour le recyclage, super. Là, il y a quelque chose. On a quelque chose à faire, hein, Btsangalua. Ouais. Vraiment, est-ce que c'est, est-ce que c'est la route principale, celle-là? Je pense que oui. Oui, ça doit être ça. On va être vite fait si fixé. Alors, le collège. Ah, je crois que le collège, il est au bout, si je ne me trompe pas. On sera fixé, arrivé au bout. Donc, eh, hey, super. Ici, ils mettent dans les poubelles. Là, moi, je suis étonné. Le village, le village de Mtsangadoua, vous avez la palme d'or. Pour l'instant, c'est le petit village où j'ai vu moins de décharges, moins de déchets. En tout cas, il y a moins de déchets, ça c'est sûr. Je peux vous le confirmer parce que j'en ai visité trois. Euh, il y a quand même un petit peu de laisser aller. Donc, ils posent proprement. Donc, il y a d'autres ménagers, bah, donc, euh... Les services publics doivent venir chercher, hein, d'accord Ceux qui ramassent, ceux qui entretiennent, euh, doivent venir chercher, mais c'est bien, c'est satisfaisant on va dire, c'est satisfaisant. Si toutes les villes, enfin si tous les villages euh, faisaient pareil, mais on serait heureux ici, hein, parce qu'il y aurait moins de déchets. Donc là on arrive vers le collège de Mtsangadoa. Euh, ici même. J'ai fait mes études ici, la moitié de mes études ici. Après j'ai fait... Euh, le collège de Mzamboro d'accord. J'ai fait la moitié de mes études là-bas. Salam alaikum. Donc, donc, donc, donc Ça va Ouais, ouais, ça va. C'est déjà un 12 Non. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est déjà <métitôt> un 12 van quand même. Ouais, nous filmes au collège, où aller. Ah. Où les rakahou les de les mecs. ça Ah ouais. Ah <rire> e, uh, ouais. Napoléon <pleasure> tel tel tel En hein. Monsieur je ne sais pas. Ah tu That, Ah, c'est de Il est de fer là je suis un peu plus de temps. hein? Ma un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un Ça, c'est l'un de mes amis d'enfance qui ont entraîné ensemble. Donc, un petit moment de convivialité avec euh, avec les amis d'enfance. Salam alaikum. Ça va? Comme je disais, il y a pas, y a un petit peu de, de déchets, mais c'est pas aberrant. C'est tolérable ici. Donc euh, bel effort. Donc c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Si toutes les villes les villages c'était comme ça, mais, ça serait super. Magonurahawaban, ça fait.. Bon on va dire ça fait 24 ans même plus encore ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. ça va quoi ça va ça va donc ici dépose dedans d'accord ils mettent dans les poubelles c'est pas à l'extérieur c'est dans les poubelles c'est parfait nice nice nice nice Donc voilà. Je peux aller jusqu'à quoi, mais à quoi ça sera un autre jour. Donc là aujourd'hui, euh, je voulais juste vous montrer un Donc vous avez vu un Ceux qui ont étudié ici, euh, que ça fait longtemps qu'ils sont pas venus. Vous voyez tous ces moments que je vous fais partager. Donc n'hésitez pas à partager les live. N'hésitez pas à soutenir, d'accord Et ça, ça fera plaisir. D'accord euh, C'est c'est votre récompense pour nous. D'accord Eh oui, parce que c'est du boulot. Donc, collège de Mtsangadoa pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont étudié, que ça fait longtemps qu'ils sont partis d'ici, bon, vous voyez, il y a juste ça qui a changé. Il hein. y a juste ça qui a changé ici. La route aussi. Cette petite... Euh, mais avant qu'il n'y avait que la bordure, il n'y avait que du sable ici, je me rappelle. Putain, ça date quand même. Hein euh... Ça, ça a changé parce que c'était du grillage, il me semble, ça là. Donc, il n'y a rien qui a changé ici. Putain, c'est le même bunker, il hein n'y a rien qui a changé. De toute façon, ils vont rien changer ici. Ils ne vont pas gaspiller du budget. Mais par contre, là c'est abusé, là la racine, euh, je crois qu'à un moment donné, il faut couper la racine Pour dégager et faire du renouveau parce que là c'est le bordel hein. À un moment donné, ça va commencer à tomber Donc vous voyez, c'est un petit peu le bordel Cité scolaire du nord, collège de Mtsangadoua Parfait, parfait Donc... La semaine prochaine c'est la reprise des cours. D'accord C'est la reprise scolaire. Ça va être le bordel ici. Donc c'est même pas la peine de venir. Euh... C'est même pas la peine de venir. Donc là ici direction aqua. Et là ici direction Mzamboro. Donc euh, je vous laisse faire un petit peu le topo. Donc euh, le constat est très rapide. Le constat est très rapide. Moi, ça me fait super plaisir de vous montrer tout ça. De partager ces moments avec vous. Mais je ne sais pas si je vais aller à quoi. Attendez. Euh, je vais regarder. D'accord. Je vais regarder quand même. Euh, je vais regarder... De combien de distance on a ici à quoi si je marche jusqu'à quoi à quoi donc on n'est pas loin de à quoi en fait donc euh, je vais je vais gratter pour euh, je vais gratter pour aller jusqu'à quoi pour vous montrer ceux qui sont là qui veulent voir moi je fais de la marque euh, depuis un est parti à, à faisant ici. super Donc allons-y, on y va à, à quoi? À Salamoukou, moyenoumlio, moyenoumbo, et Balanta. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. D'accord. On continue toujours de la marche, de la marche. J'essaie d'être rapide pour aller à quoi Parce que la caméra va peut-être, va peut-être, elle va peut-être peut peut peut couper, elle va peut-être couper. Je suis en train de réfléchir un peu dire est-ce que je coupe en montant global à 1 million ils sont ouais on sait on sait on sait on sait aussi ouais. donc est-ce que je est-ce que je ne je peux pas faire du parce qu'avec coronavirus j'ai pas amené mon masque voilà c'est la sentence d'aujourd'hui oh, Pas masque mais qui a de l'héros qui a de l'héros putain Bon, ça c'est pas les gens bien de village. Je vois c'est un d'entre eux. Un petit vieux magaba magaba. chapa Assalamu alaikum. Ça va Ah. chapa a On va essayer de courir un peu minute On va courir. Ça va quoi oui, ah, la une la zigzag. Ma zigzag. On sera dans quelques secondes à quoi là. Donc. N'hésitez pas à partager les amis. N'hésitez pas à... On nous donner du courage pour tourner. D'accord? Pour vous montrer Mayotte. La beauté de Mayotte. D'accord? Beaucoup, on parle beaucoup que c'est foutu. C'est foutu dans certaines structures professionnelles. D'accord? Mais rien n'est perdu. Bon, ici ici euh, déchets euh, déchets sauvages bien sûr vous voyez c'est le bordel il y a plein de canettes tu vois c'est ça que je parle des trucs comme ça à mayotte il faut pas faire ça c'est les gens la plupart des gens qui font ça c'est les gens qui viennent boire leur alcool etc ou des gens qui viennent faire qui viennent déposer des décharges ici vous voyez, c'est pas très propre. Les carcasses de voitures, c'est pareil. ça va pas avec la nature, il faut le savoir. Mais on n'est pas des sauvages. Euh, je pense que on est on a dans tous les villages, on a des, des capacités intellectuelles à bien réfléchir. On est euh, on est conscient de ce qu'on fait. On prend bien on prendre soin quoi c'est dans le de plus mais les sont Non, ça doit pas se passer comme ça. Nous-mêmes, nous-mêmes, nous devons pas euh, euh, nous chier nous-mêmes sur les bottes. à si y a à faire pour l'île, il faut le faire à grand cœur ouvert, d'accord Avec l'argent qu'on nous donne. Dans des cas, personne personnes disent ils disent non, ben, Je viendrai de... quand ça sera stable. À quoi Il me reste encore du, du chemin à faire. Oh, vous avez vu l'antenne, l'antenne qui nous permet de capter, elle est en haut, alors oh, vous la voyez ici les gens ils roulent pas doucement quand ils voient quelqu'un sur la route, ils roulent comme des fous j'ai pas vu de panneau qui indique euh, le village de aqua euh, pourtant on y est déjà donc pourquoi il n'y a pas de panneau je me suis loupé sur quelque chose ou quoi en tout cas il manque un panneau pour préciser qu'on rentre bien dans le village de aqua d'accord donc on commence on y est déjà euh, dans le village d'Aqua. je vous présente le village de Aqua. On y est. Zat zat Voilà. bon, va on va descendre un petit peu plus vite. descends à quoi à quoi j'arrive ça fait 17 ans que j'ai pas vu à quoi alors on va voir un petit peu le développement ici à quoi et comment ils traitent les décharges d'accord les poubelles vous allez voir avec moi en même temps on va tout observer en live vous allez voir c'est nickel parce que là vous y êtes vous y êtes avec moi vous y êtes avec moi vous allez découvrir en détail caméra embarquée. Il n'y a pas de fake là, hein. Je cache rien du tout. Vous voyez, en long, en large. La route, si vous un camion et camion abandonné, tu n'es pas, tu vois, ça prend de la place pour rien. Eh oui, c'est comme ça, Mayotte. Mayotte, c'est comme ça. Après, ils vont te dire Ah, oh, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens. Oh, yeah, yeah. masquine roho. Il n'y a pas le moyen. Ah, Bon, elle serait. Elle C'est Elle serait. renge. serait. de serait. Elle serait. Elle serait. Elle serait. Elle serait. Elle serait. Elle serait. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam Salam Salam tout, uh tout -huh. le monde, ça Bon, alors ici les déchets, ça se passe comment Les gens, ils mettent dedans. Donc c'est une bonne chose déjà, les gens, ils mettent dedans. Donc ça, c'est pas, c'est recyclable, donc c'est encore toujours là et ça restera toujours là. Alors, Ça fait des années que c'est là, je pense. Euh... Ouh Alors. Bon. Bon, on est rentré à quoi À quoi Oui, il va vous réclamer, il va vous dans monde. il on mettre une bouche en vingt mahore. Sat mehi. Oui, il y a des Marseillais ici. Là, il a. Lui, il est marseillais à fond. Marseillais à fond. Bon, ici, euh, déchets euh, végétaux. GG à quoi À quoi GG À court. Cool. Ça passe <rire> Ça passe <rire> Ah oui, oui. Oh, c'est quoi cette maison-là C'est quoi cette maison Putain C'est quoi ça Ah, oh, le mec, il a un bac Papa, papa, papa, il y a des gens, ils sont... Alors, c'est quoi ce chemin-là Alors, ça mène où Si je prends ici, d'accord On va appréhender à quoi par ici. Donc, on va descendre ici. Ça va mener vers la plage, je pense. Donc, ça va nous mener vers la plage. Ou peut-être c'est un cul-de-sac, je ne sais pas ça c'est l'école l'école primaire alors je sais pas je sais pas où ça mène je connais pas par cœur à quoi ça remonte à 17 ans donc euh, là je remets juste les pieds ici alors qu'est ce que nous avons au bout oui ici c'est le bordel là c'est le bordel c'est le bordel des déchets là c'est le bordel des déchets là regarde moi ça eh, ça fait des semaines hein, des semaines que ça peut être vidé ici hein. oh les gars il faut, faut, faut bosser un peu hein. Le petit terrain, le terrain de foot de Aqua, je crois, je crois. Ouais, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Putain. Mayotte, nous on est dans la merde. Ah, le, hein, le terrain de foot de Aqua, ça donne ça. C'est tout petit, hein. Putain, ça n'a pas changé. C'est depuis depuis.. Euh... Eh, les gars, les gars, ils abusent. Hein. Ça fait depuis 17 ans que je suis parti d'ici. C'est encore là, ça. Ça, c'est là. Ça veut dire. Ça ça montre en fait à quel point les gens, ils n'entretiennent pas les terrains. Il n'y a, a pas de budget qui est versé là. Mais l'argent est où, les gars Putain, on doit avoir des beaux terrains qui donnent envie de jouer et tout. Franchement, c'est assez ridicule. Hein. Franchement, il y a certains trucs, c'est assez ridicule. C'est vraiment... Bon, il n'y a, a juste pas de mots. Moi, je ne vous fais que découvrir. Hein. Donc, voyez avec moi. Donc, on va continuer notre chemin. C'est avec un plaisir que je vous fais partager tous ces moments, les amis. C'est avec plaisir. Donc, partagez, partagez. Euh, buvez votre boisson avec le live. Euh, contemplez. Donc, à quoi On est à quoi les amis D'accord Bah non, Mérique, gauche, Zatmérique ou Bis, Vlang. Vlangaraatiou, Tishini, <cười> Aviatskai <cười> Soma. La ville est Bon, épave de voiture. Bon, à je suis un petit peu déçu? C'est un petit peu sale. Bon, pour l'instant, ici, ce côté nord, ce côté nord, c'est Mtsangaloua qui l'emporte, d'accord? En termes de propreté. Donc, vous avez vu par vous-même, c'est Mtsangaloua qui l'emporte. Là, à par rapport à ce que je viens de voir, Bon, excusez-moi, mais il y a des efforts à faire, là. Il y a beaucoup d'efforts à faire, là. Je ne sais pas ce qu'il fout s'ils dort, Mais là, c'est pas cool ce que j'ai vu. C'est très sale. Et je pèse mes mots. Hein. C'est salubre. Oh. C'est quoi que je vois en noir comme ça, là c'est l'huile de vidange que je vois si noire comme ça. C'est l'huile de vidange. L'huile de vidange. Oh, bordel de merde. Mmh. <rire> bon. Ça, va. Continuons encore à être déçus. Continuons encore à être déçus. Continuons encore. Encore. Vous avez vu, c'est noir. Là, euh, l'huile de vidange qui vient de se mélanger avec l'eau. Et ça part à la mer. Bon vent. Bon vent, la nature. Bon, on doit respecter tout ça. C'est la nature. On doit respecter la nature. Il faut faire attention. Sinon, on va se retrouver ruiné. Et oui Donc on est à la plage du Aqua. C'est quoi ce bordel là Regarde ça, regarde, regarde. Putain. Quelle merde. Bon on va visiter. On va visiter un petit peu la plage. J'ai failli buguer là. Donc là, ça, on va pas appeler plage, c'est boue, c'est de la boue ça, c'est pas... pas du sable, ouais, on dirait plutôt de la boue mélangée avec du sable, il n'y a qu'un seul bateau ici, 1 2 3 4 ici tu peux compter, il hein, n'y en a pas beaucoup, pas beaucoup de pêcheurs, donc nous voilà dans la plage de Hakua, dans le village de Aqua plutôt donc je vous laisse un petit peu voir en tout cas moi ce que j'ai vu c'est qu'il y a trop le côté insalubre d'accord c'est c'est très très très sale euh, moi je pèse mes mots et je dis ce qu'il y a parce qu'on doit faire attention euh, J'ai vu beaucoup de l'huile de vidange qui part à la mer parce que l'ouverture de la euh, de la rivière qui vient ici, ça descend à la mer et puis ça va aller euh, ça va aller euh, dans la mer. Donc c'est pas c'est les poissons qui vont qui vont ramasser toute cette merde. Donc, n'hésitez pas à partager le live, les amis. N'hésitez pas à partager le live, les amis. Mais ça me fait plaisir de partager avec vous, les amis, pour ce live. Ça vous permet de découvrir la nature. Ça permet de découvrir les villages parce que on ne voit pas. Quand on est en France, on ne voit pas. Et ça, c'est un projet que moi... Je voulais vraiment mener et arriver à bout voilà arriver en terme donc euh, on y arrive on est là donc je vous demande juste votre soutien et votre partage aussi et vos avis n'hésitez pas à commenter quel type de solution qu'il faut faire à Mayotte ici bien sûr que je pense qu'il y a des élus qui vont qui vont se rendre compte euh, de ce côté visuel qui, qui fait ressortir les valeurs de notre île dans chaque village on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de motiver les jeunes parce que les gens dorment et la nature, elle, elle est en train d'être de, de, détruite en silence. Donc un jour, on n'aura plus rien, on n'aura on aura pas de coraux, on n'aura rien. Et, tu as eu peur, hein Donc voilà... Euh, on va remonter dans le village. Mm. Il y a un point plus important que je voulais souligner, d'accord Un point plus important, c'est que les eaux usagées que vous voyez, les eaux usagées sont liées avec les égouts. Certains eaux usagées, euh, les, les canalisations sont liées aux égouts. Donc, ça ne doit pas venir jusqu'ici. On va trouver des eaux usagées qui, qui sont arrivées ici, qui sortent des maisons. Et ça, ça ne doit pas être dans la nature. Ça doit aller dans des fosses. Et ça, on en trouve beaucoup, les maisons ne sont pas aux normes ici. Voilà, des charges sauvages. Ici, il n'y a pas un dieu pour déposer les déchets. Donc, euh, c'est ici. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai dit que c'est insalubre, d'accord C'est insalubre parce que les gens déposent n'importe où. Il faut qu'ils déposent ici, dans les poubelles. Euh, ça, c'est l'action à avoir. Pour que nous puissions avoir, euh, nous puissions avoir euh, des villages qui sont propres. Alors tout simplement. C'est si simple que ça. Il hein. n'y a rien qui est compliqué là-dedans. Hein. Mais les gens n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Franchement. Ils sont trop riches, euh, bourgeois. Maintenant ils sont devenus. Avant c'était une maintenant c'est.. C'est.. C'est quoi. Donc, ils ont les poubelles, ils sont fous. On peut entasser, entasser, entasser, entasser. Coucou, ça va toi Oh, tu parles français En plus, elle parle français, elle me répond oui, ça fait plaisir. T'es trop mignonne. Salam Donc. Euh, il ne faut pas que je me perds ici, d'accord Il ne euh, faut pas que je me perds. Donc, il y a une mosquée ici. Euh, donc, on va, on va prendre ici, on va prendre cette passerelle-là, cette route-là. Là. Donc, ici, nous continuons. On va prendre la route en face, comme vous voyez. Oh, il a découpé. Bien, bien, bien, bien. Eh, hey, regardez, c'est génial de voir ça. Hey, au lieu de le couper, il a carrément fait euh, la dalle ici. <rire> c'est génial. Le mec, il est génial. Ah ouais. C'est super. Ça va Tu vas bien Tu t'appelles comment hein ah, C'est où chez ta mère C'est là Oui. Ah. Moi, bon, ça fait plaisir, tu vois Des enfants comme ça, au lieu qu'ils soient dehors, euh, pendant la période scolaire, il y a des bibliothèques. Pourquoi les enfants ne sont pas à la bibliothèque Pour lire, faire un peu d'histoire, euh, tu vois. Ça serait cool pour les enfants, mais là, franchement. Salam alaykoum. C'est vraiment dommage, quoi. Dommage pour l'évolution. Dommage. Il y a de l'eau ici. Hey. C'est à toi, non C'est chez toi tu peux, tu peux boire là Tu peux boire Ouais. C'est à ça, boire on me soigné lui, c'est normal. Ah Alhamdulillah. Ah ça va Ça va ça va. Tu vas bien Un peu de sport. Oui, je viens de Mzamboro jusqu'ici à pied. Ah ouais ah, Ouais ouais. D'accord. Ouais ouais. C'est un peu loin, mais ça fait du bien. Oh, c'est à côté. Ouais, ouais, c'est à côté. À côté. <rire> ouais, ouais, c'est à côté, ouais. Ouais, merci. Eh, hey, regarde ce qu'ils ont fait, là. Ça, c'est pas bien, ça, regarde. Il met... Ça, c'est un poids lourd qui est passé, là, non Tu vois, quand tu mets des grilles comme ça, tu peux pas passer avec un poids lourd. C'est vraiment intelligent, ça. Hein ah, ouais, ouais, c'est ça. N'importe quoi. Salam alaikum. Voilà. C est, c est, c est, c est, vous voyez, en fait, il y a des trucs, on ne comprend pas. Les gens, ils ont passé des bacs, des licences, master, 2 et ils viennent dans les villes, ils, se, ils, ils sont élus, et ça réfléchit n'importe comment. Réfléchissez, bordel. Mettez un truc en béton, ça va plus tenir qu'un truc en fer. Ou interdisait au poids lourd, euh, les poids lourds, ils peuvent pas prendre... Alors, ici, c'est interdit aux poids lourds. Alors comment ça se fait qu'un poids lourd va emprunter ici C'est sûr qu'un truc qui fait 3,5 tonnes, il, il va, ça, ça, ça va perforer ça, ça. Regardez, regardez le résultat. Le, le résultat de l'argent, de l'argent jeté en l'air, pour rien du tout. Un truc tout fin. Voilà. C'est très intelligent, super. Moi j'applaudis. Super. C'est super. Quand tu vois des trucs comme ça, ça fait pas plaisir à voir. Ça fait pas plaisir à voir. Franchement. Donc, à quoi À quoi Il va falloir faire quelque chose, là, parce que les poubelles, ça va pas. Il euh, y a quelques trucs qui vont pas bien. Hein. Moi, je vous le dis carrément, vous avez vu avec moi. Euh, un petit peu déçu. Un petit peu, beaucoup déçu, là. C'est surtout pour l'environnement le, ici. Je suis très déçu. Très déçu de l'environnement. Parce que les poubelles, il euh, y a certains coins, c'est vraiment dégueulasse. Donc ici, tu vois, ils mettent rien. Ils mettent carrément rien. Mais où vous mettez vos déchets Je ne sais pas. Ah, c'est là. C'est là, les amis. Eh oui, on fait une accumulation. Je ne sais pas combien de temps c'est... Je ne sais pas combien de temps c'est là, mais ça, fait un, ça, ça doit faire un petit moment. Je ne sais pas quelle télé, parce que je ne peux pas estimer la dureté du stationnement des, des déchets ménagères et des déchets recyclables. Ici, une autre école primaire. À ah, quoi, à quoi, à quoi, à quoi Faut trouver. Faut trouver la solution. Ah non, c'est la poste. Euh, hôtel de ville de quoi Donc, agence commune. Il y a la poste dedans. Il y a la mairie aussi. encore moi, je crois que c'était une école primaire. Ok, ok. C'est bon, les gars. Ah, le petit bazar, c'est bien ça. Ah, c'est bien. Punaise, j'ai pas, pas amené de liquide, j'ai rien fait. Qu'est-ce que je fous, moi Il y a des liquides, même. Salam alaikum. Ça va mm. Punaise. <coughs> j'ai pas amené des pièces, mais là-bas, il va a des Il y a ta carte bleue, bako bako bako la plus ah, alors pour finir, moi, un paysage. Ah, finir un paysage, de Ça va ça. Mm. Donc, ah. à quoi alors Qu'est-ce que tu nous faut Qu'est-ce que tu nous offres La vue. Et toi, j'ai gardé. Tu as tout le monde à garder. Tu as l'ambiance. Tu es hein, Tu es là. Tu es là. Alors, police municipale. Je vais monter un petit peu en haut. Hein? On va aller voir. Ça, c'est pas beau. Bon. Euh. Je vous dirai qui c'est qui aura décorché, décroché la Palme d'Or. Euh, la Palme d'Or insalubre. Palme d'Or sur quatre villes visitées. Quatre villes visitées qui sont, les lives sont sur la page. Quatre villes visitées. Et on, va, on va monter un peu ici. Donc, vous avez vu. Je ne pas monter plus parce qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Muniserie. Les garages, j'ai ma godette. Bon. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Aï. La ne sais pas si je ne Donc je vous montre les axes principaux. De quoi Oui, ouais. ouais. ouais. hey. C'est là, a... Ah, ah, il descend là. Ici, les gens. Les gens, ils me connaissent. Hein. Les gens, ils me connaissent euh, pas dans les réseaux sociaux. Hein. Mais avant, j'ai joué à zanfi Club, j'étais euh, la star du coin, <rire> la star de, de Mzamboro. Euh, ça sert toujours. Donc ici là, euh, poubelle, voiture poubelle. Ça, regarde, ça en France, c'est encore tout neuf. Regarde ça, regarde, regarde. Tu mets un moteur là, ça fonctionne. Tu mets un moteur, ça fonctionne là. Ah <rire> eh oui. En Afrique, ça, tu vois pas ça en Afrique. Toutes les épaves roulent en Afrique. Toutes les épaves. Je dis tous les épaves. Ici, les gens, ils sont trop riches. Trop d'arrogance, trop trop de richesse. Ils sont riches, les gens, ici. Moi, je dis, vous êtes riches, les gens. Hein ah ouais, vraiment. Mais vraiment. Quand une voiture est cassée, ils ne réparent pas. Ils jettent, ils laissent... Il laisse en épave comme ça. Donc, arrêtez de faire ça et de jeter comme ça. Respectez votre commune. Il faut respecter la commune. Il faut respecter les efforts de la commune aussi. Parce que la, la commune, certaines communes font des efforts. Certains villages, il y en a, ils font beaucoup d'efforts. Donc, il est important de respecter ça. Donc, les amis, euh, j'arrive à terme du, du live. Ça va Ça va, ça va. pas là, mon père Je pas là, merci. Ça va beaucoup oui, hein. mm. oui. Même si oui. je joue le bali, c'est pas Ah, C'est pas possible, c'est oui. ah, pas possible. C'est Ah. Voilà. Merci hein bien. Mmh. Mmh. Ah les gens sont serviables, C'est cool C'est vraiment cool ah. Donc la commune de Hakua Très sympa les gens Ça ça change pas À Mayotte ici les gens sont très sympas ça, ça ne change pas. Mais il faut qu'on fasse euh, des efforts pour la nature. Je ne sais pas si je ne pas descendre. Assalamu alaikum Assalamu alaikum Eh, voleu Donc Les amis Quand euh, je dépose la caméra Je vais déposer la caméra Comme ça Je vais toucher 2-3 mots euh, Assalamu alaikum les amis c'est Vita. Donc, euh, on aura beaucoup d'occasions. On aura beaucoup d'occasions pour partager ensemble. D'accord Il euh, y, y a beaucoup d'autres villes qu'on doit visiter. Beaucoup d'autres villages, plutôt, qu'on doit visiter. Et j'ai hâte de vous montrer ça, de partager ça avec vous. Vous qui êtes en, en France, partout dans le monde, que vous voyez un petit peu ce que ça donne chez nous. Comment la vie est avant que vous venez. D'accord ça me fait plaisir de partager avec vous et n'hésitez pas à partager. Que Dieu vous garde, Inch'Allah. Euh, que Dieu vous débarrasse de la maladie, que Dieu vous donne de la richesse, qu'il vous donne tout ce qui est meilleur pour vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa <rire>